Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de guidance pour la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, nous serons le euh, 22 février, donc ce sera du 22 au 28 février. Donc je vais vous donner les tendances énergétiques. Donc il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia et je suis thérapeute holistique, j'ai plusieurs cordes à mon arc et j'aime bien l'outil des cartes, l'outil de, de, des guidances pour apporter des réponses, en tout cas pour nous aider à, à, à canaliser et à toucher du doigt les réponses qui se trouvent déjà en nous. Et donc, euh, dans ce souci de, de, de quête de sens, essayer de, de comprendre un peu comment est-ce qu'on peut être influencé et comment est-ce qu'on peut matérialiser finalement l'énergie et notre spiritualité. Euh, eh bien, j'aime bien vous faire les guidances toutes les semaines. Donc pour vous avorter les, les tendances énergétiques. Euh, alors, vous voyez ici les jeux de cartes que je vais utiliser. Donc on va.. Euh, C'est toujours les mêmes. Euh... Donc le tarot du funambule, le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs, le Dixit, Révélation, euh, le Message de l'âme et euh, libération énergétique euh, d'Isabelle Serre. Alors, bah du coup c'est parti. Donc je vais mettre les cartes sur le côté. Hop Alors. Alors, si vous prenez sur le connaissance énergétique pour la semaine prochaine, donc pour la semaine du.. 22, 8, 1, 2, 1, 2, Alors déjà, c'est 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Une semaine importante. Une 1, Okay. et 6 de pentacle. alors et en dos de deck on a ici le 9 de bâton le 9 de bâton c'est la planification la réflexion l'organisation aussi une idée aussi de se protéger euh, du coup on va voir avec euh, ces cartes ici qu'est ce que ça vient nous dire alors sur chevalier de bâton Chevalier de bâton. Alors, la réunion sur la mort. Ok, hérédité. Alors, c'est sympa, on est dans le thème hein, des, des crânes ici. Alors, on va voir aussi au niveau énergétique avec la libération énergétique, mais en tout cas, il va y avoir de la transformation. Et sur 6 de pentacle. De pentacle, on a la distance. Et en dos de deck, alors on a l'échec. Alors c'est pas forcément échoué, mais en tout cas une partie d'échec. Effectivement, il euh, y a peut-être des pions à abattre. Il euh, y a peut-être, il euh, ya peut-être une notion aussi de stratégie à retrouver. Euh, alors ensuite, tarot de Marseille, donc sur chevalier de Bacin et réunion. Ok, alors 5 de coupe. Bon. À mon avis, il va y avoir des, des chamboulements quand même. Hein? Alors, la mort et l'hérédité. Alors, roue de la fortune. Ok, donc un autre arcane majeur sur la même colonne. Euh, alors, vous voyez bien Ouais, ça va. Et sur 6 de pentacle à la distance, euh, c'est le 6 d'épée. Et en dos de deck, on a le 9 d'épée. Hop, j'interprète après. Hein. Alors, ça, la semaine prochaine. Ok. Ok. Okay, Est-ce qu'il y a une dernière carte Alors là, Ça fait beaucoup trop de cartes. Il y a une dernière carte pour me permettre de mieux comprendre les La Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y a d'autres cartes. Alors, en dos de deck, on a cette petite ondine. Ensuite, alors quel est le message de notre âme pour pour la semaine prochaine quel est le message de notre âme alors, la semaine prochaine est-ce qu'il y a un autre message est-ce qu'il y a un autre message non qu'on a écouté les arbres, donc dans cette idée aussi de se reconnecter à la terre. Et la carte qui a sauté, c'est celle-ci, faire en conscience. Donc mettre de la conscience dans chacune de ses actions. Prendre le temps de se rendre compte de ce que l'on fait et pourquoi est-ce qu'on le fait. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Alors c'est rigolo parce que euh, cette semaine justement... Euh, je ne sais plus euh, qui, quoi, comment, pourquoi, euh, mais effectivement, j'ai eu cette réflexion de, euh, à chaque fois quand j'avais envie de faire quelque chose et qu'il y avait toujours cette notion de « il faut, je dois », donc avec une pression mentale, euh, où en fait, je me suis posée et je me suis dit « Ok, pourquoi Pourquoi est-ce que tu veux faire ça ?» En étant pleinement juste honnête, et après, euh, vous pouvez quand même décider de faire la chose ou pas, mais au moins de se poser la question « Pourquoi ?» Et en faisant ça, ça m'a beaucoup aidée en fait, à prendre de la distance et prendre du recul, il y avait des choses en fait que je voulais faire, mais pour une raison qui n'était pas réellement en lien avec mon cœur, en lien avec ce que j'avais réellement envie de faire pour moi. C'était toujours par rapport aux autres, c'était toujours pour les autres. Et là, peut-être qu'on nous demande voilà, de faire en conscience des choses pour aussi remettre un peu plus de, euh, de, de sens dans ce qu'on fait par rapport à soi-même, par rapport à ses propres valeurs et ses propres besoins euh, et de faire les choses une fois à la fois. Ok, et enfin, sur euh, la libération énergétique. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique Qu'est-ce qui va travailler la semaine prochaine Qu'est-ce qui va être peut-être libéré même Est-ce qu'il y a autre chose Alors, celle-ci qui s'est retournée, donc on a la carte de l'équilibre. Ok, c'est plutôt cool parce que les cartes de tarot, elles ne sont pas tip-top quand même. Hein <rire> Alors, il y a autre chose Est-ce qu'il y a une autre carte Ok. Alors, j'en ai trop en tout. Ouh alors, j'ai l'angoisse qui a sauté et j'ai le plexus solaire qui a sauté. Donc, on est vraiment... Alors, comme je vous disais, alors en dos de deck, on a les cristaux. Euh, mais comme je vous disais, là, par rapport à cette carte-là, là, de faire en conscience les choses, euh, de, voilà, de, de prendre le temps de se rendre compte qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, etc. Euh, pour moi, c'est vraiment en lien aussi avec cette carte du chakra du plexus, c'est se recentrer sur soi. Le, le plexus solaire, c'est le moi, le moi créateur. Qu'est-ce que je décide de montrer aux autres euh, Quelles sont les émotions de mon jardin intime, de ce côté chakra sacré Qu'est-ce que je décide de montrer aux autres Comment est-ce que je suis perçue par rapport aux autres c'est mon estime de moi, c'est ma, con ma confiance en soi. Euh, c'est aussi euh, l'affirmation de soi. Euh, donc euh, voilà, peut-être de se recentrer un peu plus sur soi. Euh, donc on va peut-être certainement retrouver un certain équilibre peut-être par rapport à des angoisses. Euh, Ou en tout cas, on peut euh, encore euh, cette semaine, enfin la semaine prochaine en tout cas, euh, vivre certaines angoisses. Alors pour moi, ça fait sens aussi avec euh, cette carte ici du Dixit hein, qui est pour moi, là c'est la, la roue des émotions. Donc il peut y avoir énormément de de troubles émotionnels, beaucoup beaucoup d'émotions. Euh, qui viennent, euh, surtout qu'en fin de semaine, on sera à l'approche de la pleine lune de ce mois-ci, donc une pleine lune en vierge. Euh, donc euh, voilà, ça peut remuer, remuer au niveau des émotions et ça peut donc générer des angoisses. Donc on nous invite encore une fois à se recentrer sur soi, sur son plexus. Euh, et euh, cette carte ici, euh, qui a à, à sauté également, euh, alors moi, ça fait vraiment penser à cette relation à la Terre-Mère, à Gaïa, à notre Terre, euh, et dans cette idée aussi... Euh, alors, ce qui me vient, c'est euh, cette idée de donc d'élévation au niveau spirituel, donc de toucher le, c'est-à-dire en fait comme une montagne, c'est-à-dire de prendre sa place, d'être complètement ancré dans la matière, d'être euh, tel un rocher, un roc, et en même temps euh, d'être cette, d'avoir cette connexion en fait au ciel, euh, d'être dans cette élévation spirituelle, mais tout en prenant sa place, mais aussi en respectant l'environnement et ce qui nous entoure. Voilà, je sais pas trop si c'est clair. Euh, et euh, voilà, on a quand même des personnages féminins, donc on nous invite Peut-être à nous reconnecter au-delà de la Terre-Mère, à notre euh, polarité féminine, hein, à, la, à lui donner plus de force et à elle aussi à s'ancrer, à prendre sa place, sa place juste, euh, juste dans le monde et aussi en connexion avec le ciel. Alors, par rapport au tirage, euh, donc en trois colonnes, comme vous le voyez juste ici. Alors... On commence donc ici, sur cette colonne, donc on a un chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, lui, c'est l'idée, c'est exprimer ce qu'il va ressentir. Il peut y avoir des conflits et des disputes. Bon, de toute façon, on le voit, c'est un peu le bordel là-dedans. Euh, donc ça peut être une semaine donc vraiment difficile. Ça va peut-être être en lien finalement avec les émotions et à qu'est-ce que je fais Est-ce que je le fais pour moi Est-ce que je le fais pour les autres euh, Est-ce que j'arrive à exprimer justement ces émotions et ces angoisses Donc là, euh, le chevalier de bâton, en tout cas, il nous invite ici à exprimer ce qu'on va ressentir euh, c'est le bâton, c'est le feu, c'est l'action. Donc peut-être à s'enflammer, hein, se reconnecter encore une fois à sa polarité peut-être féminine, à soi-même, et à, dans cette idée, voilà, de s'enflammer et oser exprimer ce qu'on va ressentir, euh, dire ce qu'on va, dire ce qu'on pense tout simplement sans avoir peur des retombées, tout simplement parce qu'on est connecté à sa flamme intérieure, on est connecté à soi et c'est important de l'exprimer. Mais du coup, ça peut générer bah, certains conflits, certaines disputes. Alors peut-être que ici avec la carte de la réunion, peut-être qu'effectivement il peut y avoir des réunions de, de famille ou avec des amis etc. Et peut-être qu'il va y avoir des gens qui s'emportent un peu trop. Alors au niveau de, de dans le terme tendance énergétique, peut-être que là, ça y est, les gens un peu s'enflamment. Et puis forcément avec la situation actuelle, c'est pas évident. Donc euh, peut-être que, euh, voilà, on nous invite en tout cas ici, peut-être à euh, prendre la mesure de ce qu'on va dire, à euh, est-ce que je le dis, est-ce que c'est par rapport aux autres parce que j'ai peur ou est-ce que c'est vraiment moi qui le pense Donc à être connecté à son intériorité, à sa flamme intérieure. Euh, et d'oser aussi exprimer ce côté toujours pareil du plexus solaire de qu'est-ce que je montre aux autres montrez-vous tel que vous êtes voilà. en fait ce qui me vient c'est montrez-vous tel que vous êtes n'ayez pas peur des retombées si vous vous exprimez en lien avec qui vous êtes réellement hein, encore une fois c'est euh, se poser la question pourquoi est-ce que je le fais etc si vous vous exprimez en lien avec qui vous êtes réellement N'ayez pas peur des retombées. Allez-y, enflammez-vous, mais en, en, en vous connectant à cette flamme. Et alors ici, avec le 5 de coupe, le 5 de coupe, on est quand même sur euh, des notions peut-être de, de regret, de chagrin, de séparation. Alors effectivement, euh, dans ce côté euh, exprimer ce qu'on ressent sans avoir peur des retombées, euh, bah, ça peut générer des conflits et des disputes. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir bah, du chagrin. Euh, peut-être même pour certains, des, des séparations. Euh, on peut peut-être regretter. Donc c'est pour ça que euh, ici. Par rapport aux autres, encore une fois, je vous invite à faire en conscience, c'est-à-dire ne vous laissez pas non plus emporter par vos émotions, hein, dans cette roue des émotions qui peut euh, générer donc, ces fameuses angoisses. Attention à prendre peut-être de la distance et du recul par rapport à ces angoisses pour justement ne pas générer euh, trop de chagrin en fait, et des regrets par rapport à ce que vous auriez pu exprimer, alors que bah, c'est juste pour vous d'exprimer tout ça, tout simplement. Sinon, peut-être que bah, le risque là, hein, c'est peut-être pour ça qu'elle est sortie en dos deck, hein, le risque sinon c'est d'aller vers l'échec en fait finalement alors qu'on devrait plutôt aller vers la victoire. Et la semaine, en tout cas c'est cette semaine-là, je crois, enfin les précédents tirages ont été plutôt sur des énergies de victoire. Donc euh, voilà, attention effectivement à euh, est-ce que ce que je dis est juste en conscience avec mon plexus solaire, c'est-à-dire mon moi, ou est-ce que c'est euh, pour me protéger parce que j'ai peur et que ce n'est pas réellement par rapport à moi-même. Bon. Deuxième colonne, on est donc sur deux arcanes majeurs quand même, on a la mort, on a la roue de la fortune, donc effectivement la roue de la fortune c'est le changement. Il y a des choses qui vont bouger, c'est la roue qui tourne. Donc on est sur des énergies de changement et la mort, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'on va devoir mourir pour renaître. Donc on est dans cette idée, euh, effectivement, que... Il va, y avoir, il va falloir changer, il va falloir peut-être laisser de côté quelque chose, laisser mourir quelque chose en nous pour pouvoir être dans une énergie de transformation et qu'en gros là c'est une semaine qui est faite pour ça. De laisser mourir, là ce qui me vient c'est laisser mourir aussi nos fausses croyances, laisser mourir nos vieux comportements qui étaient juste pour ne pas être rejetés des autres, etc. pour se transformer et agir en conscience justement. Alors la carte de l'hérédité, elle peut symboliser encore une fois la famille donc c'est aussi peut-être par rapport à ça, alors euh, malheureusement la mort avec la carte de l'hérédité hein, et ses crânes, effectivement ça peut parler d'une vraie mort physique aussi, alors euh, fort heureusement c'est une guidance générale, donc euh, tout le monde ne va pas avoir des gens qui vont mourir dans sa, dans sa famille, heureusement, euh, encore une fois c'est la tendance énergétique, donc... Euh, le, les cartes elles vont pouvoir euh, exprimer ce qui va se passer réellement dans la matière, mais très souvent c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Donc c'est peut-être justement, alors là ce qui me vient euh, par rapport à ce côté hérédité, c'est peut-être euh, laisser mourir tout ce qu'on vous a transmis là, tout ce qui est... Euh, euh, puis c'est d'ailleurs ce qui s'est passé cette semaine, hein, de couper le karma familial, tous ces liens transgénérationnels, peut-être qu'on vous demande vraiment véritablement eh bien de laisser mourir tout ce que, ce qui a été transmis de famille, de génération, en génération, de génération, pour être dans une énergie de changement. Ensuite, on a sur cette dernière colonne donc le 6 euh, de Pentacle. Le 6 de Pentacle, on est dans le partage, dans l'esprit de euh, donner à l'autre, ou au contraire, ne rien donner, mais dans un souci d'équité. Là, on nous demande justement euh, peut-être ben, de, de vérifier si la notion de euh, donner et recevoir est juste, est équilibrée. Est-ce que vous donnez suffisamment parce que vous ne pouvez pas recevoir si vous ne donnez pas, c'est un juste échange. Et vous ne pouvez pas recevoir si vous ne donnez pas, mais vous ne pouvez pas donner si vous ne recevez pas. Et pour donner, il faut accepter de recevoir. Et pour recevoir, il faut accepter de donner. Donc euh, on nous demande peut-être d'être dans cette transformation vers plus d'équilibre, justement d'équité dans le partage, dans les énergies que vous mettez aux autres. Est-ce que vous en mettez autant pour vous-même alors, on parle de distance et on parle avec ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on est dans justement évoluer au niveau de ses idées, quitter une situation. Alors, deux choses du coup. Peut-être que ici, par rapport à ce côté partage, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous donnez beaucoup trop à une personne et qu'on vous demande de prendre du coup de la distance par rapport à ça, d'évoluer au niveau de vos idées, voire de quitter une situation, donc carrément de la quitter. Évidemment, ça peut vouloir dire aussi d'autres choses, tout simplement avec cette notion de distance, et ici évolue au niveau des idées, donc on est aussi en lien avec la transformation et la mort, mais on est aussi dans l'idée bah, potentiellement de quitter une situation, c'est tout simplement de comprendre, de prendre conscience effectivement que bah en fait, là, je suis pas du tout alignée avec mes valeurs. Je suis sans arrêt en train d'agir parce que j'ai peur de ceci, de cela, des autres, du jugement des autres, a rien. Et en fait, je suis complètement coupée de moi-même. Je ne fais plus rien en conscience. Je suis en mode pilote automatique. Et là, on vous dit stop. Il faut prendre de la distance avec ce comportement. Il faut quitter cette situation. Il faut retrouver plus d'équilibre et un juste partage des choses. Voilà. Donc, ça peut vouloir dire encore plus, encore une fois plusieurs choses. Donc, à vous, effectivement, de l'adapter à votre propre situation. Euh, voilà ce que je voulais vous dire je regarde juste les dos de deck parce que j'avais pas regardé le tarot de Marseille donc on est sur 9 le 9 d'épée on est sur des peurs, des doutes liés à la famille, l'entourage, les autres ça peut générer aussi euh, euh, de, des insomnies, de l'anxiété alors on est en lien avec les angoisses hein. euh, il peut y avoir une influence extérieure qui est négative donc voilà, on a quand même des énergies qui sont pas tip top, hein, entre l'échec en dos de deck, euh, le 9 d'épée en dos de deck, le 9 de bâton on nous invite aussi forcément à être dans la protection, euh, d'être aussi dans une énergie de patience, de prudence, de planification, de réflexion. Voilà. Peut-être qu'on nous demande aussi justement de ne pas être trop enflammé, encore une fois, hein, de peser le pour et le contre, parce que sinon ça va créer des énergies ici de, de chagrin, de regret. Hein. Donc là, on nous invite peut-être justement à prendre de la hauteur ici, à faire en conscience les choses, pour pas que ce soit le gros bazar et le gros bordel, euh, parce qu'on vous dit bien qu'il va y avoir des peurs, des doutes, que vous avez besoin de vous protéger, il peut y avoir des échecs, des conflits, voilà, ça risque de pas être une semaine très très facile pour pas mal d'entre de, nous donc euh, si effectivement encore une fois euh, par rapport à toutes ces énergies qui vont être difficiles la semaine prochaine le conseil finalement à retenir encore une fois pour moi je reviens toujours à celle-ci c'est vous connecter à votre chakra du plexus solaire et du coup faire en conscience s'il y avait un seul hein, vous savez le message de l'âme c'est vraiment un conseil pour vous aider à traverser ces énergies où il va y avoir de la transformation mais ça va passer par des peurs, des doutes euh, voilà des, des, des choses vraiment pas cool au niveau énergétique euh, voilà on vous dit vraiment de faire en conscience et de mettre de la conscience dans vos Action. est ce que vous êtes dans le chevalier de bâton dans son côté positif euh, ou est ce que vous êtes plutôt euh, vas-y je fonce et puis euh, je fonce dans le tas dans les <rire> et, et, et ça crée des conflits et des disputes voilà prenez le temps vraiment de vous rendre compte de ce que vous faites et surtout pourquoi est ce que vous faites est ce que c'est aligné avec vous ou pas voilà euh, ben voilà j'espère que cette guidance vous aura plu si vous avez besoin d'une guidance personnaliser euh, à votre situation, que ce soit par exemple euh, pour le mois prochain, je fais des guidances au mois, mais je fais aussi des guidances par rapport à une thématique particulière, voire même à une question que vous pouvez vous poser. Vous avez euh, le lien pour réserver votre guidance qui se trouvera dans la barre euh, d'infos juste en dessous, la barre de description de la vidéo. Voilà, je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires, parce que ça me permet tout simplement de me soutenir, soutenir la vidéo, me faire euh, voir de plus en plus sur la communauté de YouTube. Donc merci d'avance pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et euh, bon courage à vous. <rire> Au revoir.